Salut, c'est Sébastien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo format interview. Je vais interviewer eh bien, Cédric qui va se présenter dans quelques instants. Donc, Cédric est investisseur immobilier, qui va nous livrer pas mal de petits tips justement sur eh bien, comment obtenir des crédits immobiliers, comment aussi eh bien, bien investir, comment bien s'entourer, comment créer un réseau. Il va nous expliquer tout ça aujourd'hui sur cette vidéo, tout simplement. Et puis, avant de commencer, eh bien, je vais te laisser avec le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un petit bouton tout en bas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos justement sur tout ce qui est lié autour de l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et tout ce qui est lié aussi autour de la conciergerie. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans l'immobilier à partir de la sous-location professionnelle immobilière sans crédit bancaire et sans apport. Tu vas découvrir une série de quatre vidéos dans la partie description que je t'invite à récupérer dès maintenant. Donc bah, maintenant je vais laisser eh bien la parole à Céric, je vais laisser se présenter et puis l'idée c'est qu'on fasse un petit format interview justement où je te pose pas mal de petites questions. Je sais que vous aussi euh, vous êtes en attente de pas mal de petits tips justement quand vous regardez cette chaîne YouTube parce que c'est l'objectif il est vraiment là. Donc Céric, je te passe le micro, je te laisse te présenter et puis on va enchaîner dans cette interview. Merci Sébastien, euh, merci de m'accueillir déjà sur euh, sur ta chaîne, c'est un grand plaisir. Et euh, bah voilà, je me présente du coup, je m'appelle Cédric, Cédric Berthelon, euh, je suis professionnel de l'immobilier et investisseur, tu l'as dit tout à l'heure. Alors pour expliquer brièvement mon parcours, je vais pas revenir en détail, on va pas faire une heure de, de, de vidéo, c'est pas une autobiographie. Mais euh, l'idée en fait c'est que moi je suis un. Un peu plus de 15 ans, je suis agent immobilier. J'ai commencé en tant qu'agent immobilier, donc professionnel de l'immobilier. Mmh. Euh, dans une agence classique, tout ce qui y a de plus classique. C'était une époque où il n'y avait pas tout ce qui est BTS immobilier, des choses comme mmh. ça. Mmh. Donc c'était quelque chose où on se faisait former vraiment sur le tas. Et ça a été mon cas. J'ai eu la chance d'être dans une bonne agence où j'étais pas juste un porte où On m'a vraiment appris le métier. Donc ça a duré plusieurs années. Après, tu parlais tout à l'heure de parcours entrepreneurial. Bah, je crois qu'on a une fibre commune par rapport à ça et c'est vrai que moi le truc ça a été tout de suite j'avais envie de monter mon, mon affaire quoi en gros hein. et du coup de suite avec un de mes, un de mes collègues de l'époque ça nous titillait un petit peu on s'est dit bah va falloir commencer à, à se lancer on a monté notre agence, on a commencé avec des petites structures voilà tout n'était pas parfait. Et puis après on a mis ça en route tranquillement, on s'est spécialisé. Euh, C'était une bonne chose, c'est une petite parenthèse, pas le sujet du jour, mais sur un peu le, le, le haut de gamme. J'aime pas trop ce, ce mot là, mais euh, on travaillait en, en, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, dans donc une banlieue plutôt aisée de, ouais. de Paris. Où on arrive très vite sur du haut de gamme, des maisons à plus d'un million, un million cinq et, euh, et après du coup on a trouvé notre niche de marché comme ça, on a créé notre agence euh, voilà au début euh, uniquement en, en, en, en, via, un site, via un site internet et puis après on a pris des locaux et tout et, et, tout, et toute cette agence a tourné, elle existe encore aujourd'hui moi j'ai pris un petit peu de recul aujourd'hui, juste départ dans, dans cette agence mais elle continue à tourner et, euh, et a bien, plutôt bien fonctionné donc parallèlement à ça j'ai, euh, bah, j'ai aussi investi, euh, ouais. depuis un peu plus de dix ans. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. Alors, on pense qu'en étant agent immobilier, c'est forcément plus facile. <rire> ouais. C'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il faut savoir que la plupart des agents immobiliers ne sont malheureusement pas investisseurs. Par contre, vrai. là où c'est plus facile, c'est évidemment qu'on connaît un petit peu les rouages. Potentiellement, quand on travaille, on investit, pardon, dans le marché, sur le marché où on travaille, bah, forcément, on peut avoir quelques affaires. Mais, euh, Très souvent, les agents immobiliers sont très forts en résidence principale et pas forcément en investissement. C'était mon cas au début. J'ai eu la chance de, voilà, d'être entouré par pas mal d'investisseurs, de professionnels, même des gens qui faisaient de la promotion immobilière, qui m'ont filé deux trois petits tips. J'ai fait pas mal de conneries. Mais au final, j'ai quand même pu euh, me constituer un patrimoine à une période où je fais partie de ceux qui ont eu de la chance de pouvoir investir en région parisienne à une époque oui. où ça coûtait déjà beaucoup d'argent, mais où forcément on a bénéficié de, de nombreuses plus-values. Dernier petit point, euh, je parlais au niveau professionnel, je fais un petit peu de va-et-vient. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pris un peu de recul sur l'agence immobilière. Depuis quatre ans, je me suis vraiment spécialisé dans une société de conseil où on propose de l'investissement clé en main. Euh, bah, du coup, à des, à des investisseurs privés. Euh, on commence à avoir des institutionnels et des foncières également, et également toute une filière expatriée qui, qui, prend, qui prend également de l'ampleur. Euh, et voilà, un petit peu, je crois que j'ai à peu près tout dit sur, sur mon parcours au global. Ok merci beaucoup Cédric, euh, donc du coup bah, c'est vrai, euh, vrai que ce, ce qu'on pense souvent comme tu le disais très justement c'est quand on est agent immobilier euh, bah, c'est que on, voilà très clairement on a la possibilité d'avoir plus d'affaires qui vont se présenter à nous, je pense quand même, enfin moi c'est mon a priori parce que je pense que vous avez quand même du réseau, vous êtes sur les, sur les bons plans normalement et sur toutes les offres justement un peu off-market mm. euh, parce qu'on le sait aujourd'hui, je pense que je vais te laisser un petit peu développer ça euh, parce que justement aujourd'hui comment trouver une offre rentable, qu'on sait qu'aujourd'hui l'investissement locatif est quand même assez répandu et il y a quand même de plus en plus de gens qui en font. Et on a aussi de moins en moins de biens euh, disponibles sur le marché ou alors qui ne sont pas forcément euh, au prix qu'on souhaiterait, hein, puisqu'on le sait, euh, faire la bonne affaire, c'est à l'achat. Euh, et justement, comment... Euh, alors, moi, je pense que ton statut d'agent IMO euh, te permet d'avoir accès à ces offres-là, mais comment quelqu'un, justement, qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier ou qui est déjà dans l'immobilier, comme moi, qui fait des investissements locatifs, comment, euh, quelle est la petite astuce que tu pourrais livrer euh, qui permettrait d'avoir accès à des offres euh, bah, un petit peu alléchantes euh, et un peu off-market, parce que bien évidemment vous le savez quand l'offre est déjà publiée sur le bon coin à 90% il y a de fortes chances que ça soit pas la meilleure offre du moment quoi ouais non c'est hyper intéressant ce que tu dis Allez, je vais même compléter ce que tu viens de dire à l'instant c'est que d'une part c'est probablement enfin il y a énormément de déchets des choses en tout cas en tant qu'investisseur qu'on cherche pas mais c'est même presque déjà trop tard parce que un bien qui est bien pricé euh, qui peut être potentiellement rentable, il y a déjà 45 appels et vous, vous, ouais. vous être le meilleur euh, si vous êtes le 45 e vous n'aurez pas l'affaire alors euh, je reprends un petit peu ta question, euh, donc principalement centré sur l'off market, tu l'as dit, on est sur un, un marché, alors il faut savoir que moi j'étais enfin, agent immobilier euh, sur la région parisienne j'ai investi là-bas, alors évidemment ça a été un plus malgré tout pour trouver des affaires, mais depuis euh, 4 ans, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de créer cette société euh, où j'accompagne des investisseurs je me suis entre guillemets délocalisé euh, puisque bah, pour trouver de la Paris étant devenu très très cher, ouais. Paris région parisienne, bah euh, on cherche plusieurs villes de province. Euh, je l'ai documenté d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller jeter un oeil On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et euh, bah du coup on s'est rencontrés comme ça parce que même si tous les deux on, on, on communique aussi sur Internet, on est notamment sur YouTube, euh, on s'est rencontrés parce qu'on est un peu des acteurs locaux de, de la même ville. En <rire> fait aujourd'hui donc c'est assez drôle, euh, voilà. Mais euh, par contre ce qui est évident c'est que dans cette même ville, euh, qui est une ville globalement à une heure de Paris, euh, on, euh, bah, on a une forte forte concurrence. Et et du coup, comme tu le disais, le off-market, il est indispensable aujourd'hui. Et c'est ce qui est le plus dur. Euh, je le vois, moi, sur les clients qui me demandent mes services. Globalement, c'est soit ils ont un problème de temps, soit ils n'arrivent même pas à visiter les affaires. C'est-à-dire que même s'ils trouvent une belle affaire, elle est déjà partie. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence de prix. Alors, je ne vous dis pas que c'est du simple au double, mais il y a une vraie différence de prix entre le off-market qui est quand même nettement moins cher et plus mmh. intéressant avec moins de concurrence forcément, hein, vu que c'est dur à, et c'est difficile d'y accéder, bah, on est moins nombreux oui. que, bah, comme tu le disais, le bon coin. Alors, c'est pas évident le off-market parce que trouver du réseau, bah, il faut quand même du temps. Pas, vous n'allez pas pouvoir appeler les agents et dire ouais je suis hyper sérieux, euh, c'est trop bien, euh, rappelez-moi pour du off-market, c'est un ça, peu plus compliqué fais, que ça. Moi voilà. ce que je conseillerais à quelqu'un qui démarre, euh, principalement s'il investit un peu plus euh, loin de chez lui parce que potentiellement il a vraiment zéro contact, c'est déjà de commencer à visiter, visiter des biens. C'est-à-dire qu'il définit déjà exactement ce qu'il cherche. Par exemple, vous cherchez une petite surface, c'est studio de pièces, commencez pas à dire bah, « moi je cherche un bien rentable, parce que ça c'est un peu une erreur que beaucoup de gens font ». Ils veulent chercher un bien rentable et ils se disent veux une petite surface, une coloc, un immeuble et autres. Ce qui fait que l'agent immobilier déjà il va même pas savoir quoi vous proposer parce qu'il va être perdu et potentiellement il va pas vous prendre au sérieux. Donc déjà vous dites par exemple vous cherchez une petite surface, studio de pièces, vous dites je veux quelque chose avec ou sans travaux, peu importe les critères. Et vous visitez. Et aujourd'hui au début pardon va falloir accepter de visiter bah, des biens qui vont pas être top quoi tout simplement, qui vont pas être rentables, euh, qui vont... Euh, bah, qui ne vont pas forcément être dans le secteur exact que, que, que vous cherchez, mais au fur et à mesure, vous allez rencontrer les agents, vous allez pouvoir discuter. Et moi, j'aime bien dire à chaque fois, c'est d'avoir un agent infiltré dans chaque agence, c'est-à-dire que vous avez, on va, on va citer des, des, des grandes des grandes agences, Century, Foncia et Guy Hauquet, par exemple, euh, Bah en fait, vous n'allez pas appeler à chaque fois Century, Foncia et Guy Hauquet. au fur et à mesure, vous aurez un interlocuteur, et vous allez appeler cet interlocuteur. Si demain, vous allez potentiellement lui envoyer un mail en direct et dire « Ouais, est-ce que tu as quelque chose ?»« Comme tu sais, moi je cherche un studio de pièces. » Au fur et à mesure, votre offre elle va votre votre recherche pardon elle va s'affiner. Et puis, il y a le côté humain. Parce que ça, il pas faut pas le minimiser. Euh, L'immobilier, c'est de l'humain. Vous allez rencontrer des personnes. Et forcément, bah, vous allez arriver, euh, et lier d'amitié, c'est un grand mot, mais au moins avoir euh, une certaine affinité avec les agents, qui vont se dire « bah Lui, il est sympa. » Et ils vont euh, il va pouvoir vous proposer. Il va pouvoir vous proposer des biens avant tout le monde donc ça c'est hyper important euh, évidemment ça prend du temps là c'est facile à dire comme ça euh, à l'oral mais euh, ça va peut-être prendre euh, des semaines des mois euh, voire même une année hein. c'est totalement possible selon le marché dans lequel vous travaillez mais ça c'est indispensable pour avoir du off market il faut être patient l'autre conseil que je peux vous donner euh, ça fera peut-être le lien d'ailleurs avec la partie euh, bancaire dont on va parler après euh, c'est évidemment de montrer pas de blanche sur votre financement une personne vous proposera jamais de off market s'il n'est pas sûr que derrière l'affaire le... va aller au bout je prends l'exemple sur la ville qu'on travaille tous les deux, ouais, euh, une petite surface, vous le mettez sur le bon coin aujourd'hui, ça part tout de suite s'il est bien pricé. Qu'est-ce que l'agent immobilier va prendre un risque, juste parce que vous êtes sympa, à vous proposer avant les choses s'il n'est pas sûr que la vente va aller au bout Donc ça c'est hyper important. Donc en gros, agent infiltré dans chaque agence, donc faut visiter, faut visiter, faut rencontrer les gens, il ne s'agit pas juste de les avoir au téléphone, faut visiter avec les personnes. voilà, Et toujours leur faire un feedback quand vous visitez, c'est hyper important. Et évidemment... Euh, leur donner toutes les garanties sur le financement et euh, quand vous faites une offre, il faut qu'elle aille au bout. Oui bah effectivement c'est un bon tremplin pour le deuxième sujet et je te rejoins à 100% euh, puisque bah, moi typiquement aujourd'hui c'est pareil pour mes investissements locatifs, typiquement j'ai euh, des, des agents IMO un, un peu infiltrés, c'est-à-dire où j'ai une relation un petit peu particulière et que j'ai construit euh, finalement en très peu de temps, hein, en l'espace de, de deux ans, euh, c'est des relations que vous construisez parce qu'ils sentent que derrière il y a un vrai profil de quelqu'un qui investit, qui réfléchit, alors en plus c'est vrai qu'ils sont au courant de ce que je fais, de... ouais, ah, ils sont au courant de tout, donc forcément ça aide hein, bien évidemment, mais ça se construit. Ça, franchement, le sérieux, ça, ça se construit. Mais c'est aussi que, eux, de toute façon, les, dans les premières questions maintenant qu'ils vont vous poser, ce qu'ils ont, il y a de moins, enfin, les offres sont de plus en plus difficiles à, à obtenir. Tout de suite, de façon, un agent immobilier va vous poser la question est-ce que vous êtes finançable euh, Est-ce que vous avez la capacité de lever 100K, 200K, etc. C'est pour ça que, vous, dès le départ, il faut que vous soyez très clair là-dessus contactez votre établissement bancaire alors même si on sait que peut-être vous ferez pas l'affaire avec votre établissement euh, habituel mmh. mais le fait est que essayez un petit peu, ça, ça, ça, c'est de la logique euh, est ce que vous avez la capacité réellement d'emprunter euh, si vous êtes déjà complètement euh, charrette et que vous, vous savez que de toute manière c'est déjà difficile euh, même pour vous déjà à votre niveau ça sert à rien d'envisager de partir sur des projets locatifs la banque vous suivra pas euh, pareil aussi pour ceux qui sont peut-être entrepreneurs comme moi qui peut-être qu'une ou deux années d'existence malheureusement le cesse minimum trois ans euh, voilà si vous avez des cdd pourquoi pas mais euh, voilà il faut que ça soit régulier etc enfin vous comprenez un peu l'idée c'est sûr que si vous êtes en cdi vous avez votre conjoint qui est aussi en cdi a priori le dossier se présente plutôt bien mais voilà essayez de contacter votre banque en amont voir un petit peu leur ressenti par rapport à ça et du coup ça vous permet d'imaginer euh, bah, voilà, ce que vous pouvez faire et puis aussi l'enveloppe éventuellement qui serait disponible pour faire un investissement oui, immobilier. Et donc du coup, on enchaîne cette partie bancaire qui est forcément très intéressante et d'autant plus maintenant où on tourne cette vidéo puisque... Le HSF effectivement a émis euh, donc euh, euh, tout simplement des, des recommandations, Enfin c'est même plus que ça, c'est des obligations. En fait. hein, est voilà, appliqué, hein. voilà qui étaient déjà appliquées. Mais là, à partir du 1er janvier 2022, euh, bon a priori ça, enfin c'est ce qui va se passer. Hein, c'est que ils vont limiter donc le seuil d'endettement à 33%. On pourra, on pourra pas emprunter un plus de 25%. Euh, et donc, bah, quel est l'impact pour les... parce que là du coup c'est une vidéo vraiment orientée plus investissement immo parce que je pense qu aussi tous les ménages vont être hyper impactés à mon avis par ça, même plus que les les, les, les investisseurs IMO. Mais comment toi tu vois ça pour un investisseur IMO qui va se lancer en 2022 euh, ou en 2023 Et euh, eh bien quel est l'impact de ce qui est en train de se passer pour nos futurs investissements locatifs Ouais, c'est une super question parce que euh, tu l'as dit justement, hein, je ne vais pas te paraphraser, mais du coup, euh, la base de la base, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on peut aller financièrement. Parce que, que ce soit pour vous, parce qu'encore une fois, je dis toujours, on dit toujours l'investissement, il y a un loyer qui rentre, potentiellement ça peut s'autofinancer, on en parlera peut-être. Mais euh, c'est quand même, vous prenez une dette sur la tête, donc il faut avoir conscience de ça quand même. Si demain ça se loue pas, on a eu des périodes un peu compliquées en ce moment, donc il faut quand même avoir conscience de cet élément-là. Donc il est très important de savoir où vous allez et si vous êtes capable de financer ça. Euh, L'idée, c'est évidemment de minimiser le risque. Je vais répondre du coup à ta question. Euh, bah... Alors plutôt que vraiment me centrer sur les, les, les contraintes qui sont aujourd'hui du coup des obligations du HCSF et qui sont validées par toutes les banques, il hein, euh, je, vais, je vais différencier un peu deux types d'investisseurs. On va avoir les primo-investisseurs, oui. ceux qui vont commencer, je vais prendre un, un exemple type après, et ceux bah, qui veulent enchaîner. Oui, Donc oui. le primo-investisseur, je vais prendre vraiment, euh, moi je sais que c'est ma clientèle type, euh, ça va être euh, jeune actif qui gagne plutôt bien sa vie, qui par exemple est en région parisienne oui. et euh, bah, qui est forcément locataire parce que bah région parisienne... Euh, c'est hors de prix, et euh, qui veut faire quelque chose de son endettement et du coup qui va aller investir. Celui-ci, euh, bah, il va aller consulter sa banque, il va voir s'il est en CDI et tout ça, moins de difficultés à pouvoir emprunter parce qu'en gros ce sera son premier crédit. Ouais. Donc euh, tu, vous allez comprendre après pourquoi je vous parle de ça. Alors... Les grandes lignes, en, en gros, aujourd'hui pour pour pouvoir emprunter du, sereinement et c'est ce qui va se passer sur l'année. Je je prends pas trop de risques à vous dire ça. Bah c'est d'une part le taux d'endettement, en as parlé, c'est de pas le dépasser. Alors peut y avoir des dérogations des banques sur 20% de leur clientèle, ils peuvent monter les taux d'endettement, mais on va pas se mentir. Euh, si vous démarrez ou autre, à moins que vous ayez, euh, je sais pas moi, vous soyez un profil particulier, bah, potentiellement ils peuvent tirer, mais on va partir du principe que c'est pas le cas. Le, le deuxième point et pour le coup c'est pas clairement mentionné dans dans dans les recommandations et dans les obligations du HCSF. J'arrive pas à m'y faire, recommandation, obligation, même si c'est un peu la même chose <rire> ouais, aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est évidemment de mettre de l'apport. Alors, je vous dis pas que c'est obligatoire. Je sais que ça, quand on parle d'investissement immobilier, il euh, y a ce fameux 110%, zéro apport, faut absolument jamais en mettre et tout. Encore une fois, on s'adapte aussi aux situations. Moi, je pars, je prends le problème à l'envers. Je me dis aujourd'hui, si on veut continuer à investir, faut jouer avec les règles du jeu. Les règles du jeu, faut quand même imaginer que même si on met 10% d'apport, on a 90% d'emprunt. Et... Euh, il y a un million de pays dans, dans, dans le monde, en Europe et pas loin de chez nous, où vous n'avez pas de possibilité d'emprunter de, de l'argent à moins de 30% d'apport. Et il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, quand on voit les ouais. conditions bancaires, qui sont, on, on lève du crédit à 1,30, 1,35, même moins que ça sur 25 ans, enfin, euh, il ne faut même pas se poser la question aujourd'hui. Donc, ma pre, mon premier conseil que je peux vous donner sur les impacts d'un peu de la difficulté, parce que c'est une réalité aujourd'hui, ouais. il y a deux ans... Avant le Covid, clairement, c'était open bar. Hein. On ouais, pouvait faire du 110, les taux étaient encore un tout petit peu plus élevés, mais quand même très compétitifs. Mais on pouvait faire du 110 avec des différés qui tiraient jusqu'à je sais pas combien de temps. Alors, il y a encore des possibilités de faire des stratégies de différés. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont vous demander de l'apport. Quand je parle d'apport, surtout sur un premier investissement, ça va être frais de notaire, voire frais de dossier, frais de garantie. C'est vraiment le minimum. Si vous, vous, sentez, vous avez pas la possibilité de mettre ça, ça va devenir compliqué. Autre élément euh, qui, qui est lié un peu à l'apport, et ça je le vois, euh, même si les banques y pensaient déjà, mais aujourd'hui c'est une vraie condition, c'est l'épargne restante. C'est-à-dire qu'ils vous vous partirez pas à l'abordage sur un emprunt, si par exemple vous n'avez pas au minima, alors ça va dépendre de l'investissement, mais admettons que vous investissez dans une petite surface, un crédit autour de 80 000 euros par exemple, euh, ils voudront que vous ayez au moins 5-10 000, 000 euros d'épargne restante. Ils veulent que vous ayez une épargne de, de, de précaution, ce qui est une très bonne chose, parce que moi, je, enfin, je pense que voilà, ouais. tu seras d'accord avec moi, euh, quand on investit dans l'immobilier, peu importe le projet, il faut de l'épargne de précaution, on n'est pas à l'abri d'une galère de travaux à faire en urgence. Deux problèmes de vacances locatives. Encore une fois, la période Covid nous a montré que bah fallait avoir l'air insolide. Et puis moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on investit un peu comme quand on fait un business. Quand on fait un business, on garde de la trésor. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est vraiment deux éléments hyper importants. L'apport et, euh, et, et l'épargne euh, visible de précaution. Euh, autre point, tu en as parlé un petit peu brièvement là-dessus, donc je, je, je vais aller dans ton sens. C'est évidemment votre situation. Euh, c'est pas impossible d'emprunter quand on est euh, quand on est par exemple entrepreneur avec un jeune exercice mais c'est quand même pour le coup, là, on ne parle plus du même niveau d'apport. Il faudra peut-être mettre la moitié en apport. Ce que je peux vous conseiller, si c'est le cas, par exemple vous êtes en couple, c'est, euh, je ne sais pas, votre compagne, votre, euh, votre compagne est, est, est en CDI. Euh, bah, si vous êtes entrepreneur, investissez à deux. Potentiellement, ça, ça, peut, ça peut faire le job, ils ont une sécurité. Et n'allez pas au taquet de votre endettement. Si vous voulez vous mettre au taquet de l'endettement alors que vous avez une situation qui est, entre guillemets, précaire, ça ne veut pas dire qu'elle est précaire pour vous, mais aux yeux des banques, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est précaire. Donc, ça va être plus compliqué. Donc l'idée, si vous voulez investir, et pensez-y si par exemple vous êtes en CDI, calé dans une grosse boîte, vous avez gagné bien vos revenus, et que vous avez potentiellement envie dans deux ans de monter votre business, profitez-en pour investir maintenant. Et pour le coup, mettez de l'apport, faites ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est les bons profils avec de l'apport, c'est ce qui va faire la différence dans, dans les périodes à venir. Et dernier point que je voulais dire par rapport à, à ces conditions bancaires qui sont un peu plus compliquées, c'est qu'elles sont compliquées pour tout le monde, tu l'as dit pas que pour les investisseurs, aussi pour les personnes en résidence principale. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de retours sur le marché. Ça se voit pas encore énormément, mais mais, mais j'en parle moi pas mal avec les agents et on voit bien que c'est de plus en plus dur de faire passer certains dossiers en banque, euh, notamment des personnes bah voilà, qui n'auraient qui pas forcément anticipé la situation. Et, euh, et potentiellement, ça pourra être des opportunités d'investissement on aura peut-être l'occasion de reparler dans quelques mois, parce que là, on n'a pas encore de visibilité là-dessus. Mais euh, mais c'est quelque chose qui va un petit peu changer le marché, euh, au moins sur sur quelques mois. Tout dernier, ce est ce que là c'est vraiment le dernier point. Il euh, faut savoir que les banques, ça reste des commerciaux, je le dis tout le temps. Et on arrive bientôt en janvier. Là, on est euh, mi-novembre, je crois, fin novembre. Je sais même plus quel jour on est. Et, euh, et par exemple, si vous avez prévu euh, d'investir en tout début 2022, sachez que les, les banques ont quand même besoin de vendre du crédit. C'est un produit qu'ils doivent vendre. Ils ont des objectifs pour vendre du crédit. Et le début d'année, c'est une période où, en gros, les compteurs sont remis à zéro. Donc, si vous respectez leurs critères... Euh, L'apport, je répète sur cette partie-là, euh, vous avez grande chances aussi de voilà réaliser votre projet sur ce début d'année. Maintenant, c'est à surveiller. Euh, on pourra faire peut-être des updates au fur et à mesure des mois. Mais euh, je suis pas plus inquiet que ça. Maintenant, il faut respecter leurs règles. Super. Merci beaucoup, Cédric, pour tous ces compléments d'informations. Alors, justement, euh, si, imaginons, es déjà investisseur IMO, as déjà plusieurs appartements. Donc, on l'a vu, le, le, le système du calcul différentiel, a priori, euh, ne peut plus s'appliquer parce que c'était quand même très avantageux pour les investisseurs IMO. Comment on peut faire quand on a, bah, par exemple, comme dans mon cas où j'ai déjà plusieurs euh, appartements, là, je sais que je suis en train d'essayer d'en faire passer un depuis deux mois. Euh, j'ai toujours pas réussi à obtenir mon crédit. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles? Euh, C'est-à-dire que j'ai pas de oui, j'ai pas de non. C'est juste que on voit bien, ça fait traîner et tout parce que du coup, bah, le, le principe du calcul différentiel ne s'applique plus. Enfin, il l'applique plus vraiment. Qu'est-ce que tu suggères justement -ce qui, Alors, je pense à l'apport, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, de petites choses que tu pourrais conseiller Si. Bah, alors, clairement, euh, d'une part, euh, en effet, t'as as, l'apport. En fait, l'idée du calcul, le, le, la fin du calcul différentiel aujourd'hui, comme tu le dis, qui permettait, en gros, euh, pour faire très schématique pour ceux qui, qui, qui, seraient, euh, qui seraient néophytes, en gros, euh, dès l'instant que vous êtes en autofinancement bancaire, euh, c'est comme si un peu les calculs étaient remis à zéro, si vous voulez. Donc, euh, c'est aussi simple que ça mais euh, forcément pour pour euh, recommencer les investissements c'était beaucoup plus simple aujourd'hui c'est plus du tout euh, le même mode de calcul donc euh, même quand vous êtes à l'autofinancement même si vous dégagez pas mal de cash flow on a son taux d'endettement qui est quand même grappillé donc forcément quand on empile un peu les lignes de crédit au-delà du taux d'endettement, mais également avec les lignes de crédit, on, euh, bah forcément, au bout d'un moment, on est un peu bloqué. Euh, en fait, tu fais bien de me relancer là-dessus, parce que ça faisait partie d'un des deux cas que Exactement. je voulais faire, mais j'ai tellement discuté que <rire> je savais même plus ce que je racontais. Je... Je... <rire> et, euh, et du coup, euh, alors, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, à l'état actuel des choses. Alors, d'une part, c'est un élément, mais ça, ça n'engage que moi. Alors, je n'ai pas de, de, de deadline à vous donner, mais je pense qu'à à terme, va être un peu assoupli. Mais clairement, on est dans une situation où il faut se mettre à la place des banques où c'est plus compliqué. Donc ça peut être potentiellement des fois, voilà, se mettre un peu, faire le dos rond pour pouvoir revenir. Je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire hein, pour toi en l'occurrence. Mais, euh, mais si par contre, vous voulez vraiment passer à l'action, il bah, n'y a pas de secret, il va falloir baisser son endettement. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être en effet, bah, mettre plus d'apports faut savoir que voilà, la banque va calculer un peu les facteurs de risque. Si aujourd'hui vous mettez de l'apport et qu'il calcule que demain vous allez revendre votre bien et qu'en gros il peut récupérer ses billes, lui que vous perdiez votre apport ou pas, il en a rien à faire. Donc plus vous allez mettre d'apport, plus vous aurez cet élément-là. À vous de jouer après sur les différés de crédit, des choses pour récupérer votre capital, ça peut être une solution. Si vous avez plusieurs crédits des crédits qui datent, ça peut valoir le coup si essayer de tout renégocier pour encore une fois baisser les mensualités. On est quand même dans des taux historiquement bas, euh, même par rapport à il y a trois, quatre ans. Moi, je, je prends un exemple tout bête. Je suis en train de vendre un des appartements et ce sera un, un des points que je vais évoquer après. Euh, où je fais une, plutôt une belle plus-value. Et, euh, bah, je regardais mon crédit. Il était à 1,75 75, quoi. Je veux dire, sur, euh, sur 25 ans. Euh, enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf, quoi. clairement, aujourd'hui. Et, euh, bon, là, en l'occurrence, je le revends. Donc, il euh, n'y a pas cet élément-là. Mais, finalement, faut pas hésiter un petit peu à regarder un peu dans le rétroviseur et se dire, est-ce que c'est pas le moment de renégocier pour baisser mes mensualités, rallonger peut-être un peu les durées, essayer de voir, pour encore une fois, toujours avoir ce principe de, de, de baisse d'endettement. Dernier point qui est je pense peut-être le plus approprié aujourd'hui, encore une fois ça dépend du patrimoine qu'on a, bah, ça peut être d'arbitrer tout simplement son patrimoine, parce qu'on est quand même dans une période où les prix ont bien augmenté et on fait des belles plus-values. Donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de patrimoine, même si on parle d'un bien que vous avez acheté, même une petite surface pas très chère sur euh, sur un marché que vous avez acheté il y a 3-4 ans, vous, vous serez peut-être surpris de voir la valeur qu'il a pris. Et euh, potentiellement, ça vous permettra bah, de dégager une plus-value d'en payer peut-être aussi un petit peu, hein, c'est le jeu aussi de temps en temps, euh, et euh, potentiellement soit de solder d'autres crédits, soit d'amener un peu plus d'apports, mais forcément d'effacer aussi une ligne de crédit. Donc ça peut être cette solution-là. Donc ce que je vous conseille, c'est faites réestimer éventuellement votre patrimoine avec des agences euh, qui sont sur le terrain, euh, en général quand on a investi dans certains secteurs. On on surveille quand même un petit peu le marché, mais ça peut être une solution. Donc moi, c'est presque celle là que je préconise le plus. Et je sais que quand on commence à investir, les premiers investissements, on se dit qu'on les garde pour 20 ou 25 ans selon le crédit. Je vous le dis tout de suite... On garde quasiment jamais son premier investissement, il est toujours revendu avant. Donc, euh, je sais qu'il y a un petit côté un peu, euh, un peu de romantisme immobilier, mais euh, voilà. Quand vous empocherez une belle plus-value, vous direz que, bah, ça, ça vaut quand même le coup. Euh, je veux dire, moi je prends un exemple, je prends, je prends plutôt une belle plus-value, mais il y a aussi du capital remboursé par votre locataire. Donc voilà, tous ces éléments-là fait que ça permet de, de, de, rem de reprendre un petit pactole et en plus d'alléger son, son crédit. Encore une fois, là je vous parle à l'instant T par rapport aux problèmes qu'on a actuellement, c'est un peu les solutions qu'on qu qu peut trouver. Justement, euh, très bon tremplin aussi sur d'autres questions euh, qu'on pose aussi moi régulièrement, c'est euh, que même moi je me pose aussi euh, régulièrement euh, c'est à quel moment on revend euh, justement un, un bien IMO alors justement pour un petit peu euh, euh, baisser son seuil d'endettement et pouvoir repartir sur autre chose bien évidemment, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres moments, tu vois par exemple moi je sais que bah là typiquement sur la ville dans laquelle on est, je sais que mes projets IMO que j'ai fait même il y, a, il y a deux ans je sais qu'ils ont déjà pris une, une. donc je me dis, est-ce que ouais effectivement Effectivement, je ne visage pas la sortie pour repartir sur autre chose. Mais si oui, parce que je vois aussi, j'ai des personnes qui me disent bah, « Ok, c'est cool, je revends, mais, mais je fais quoi derrière »« ouais, <rire> Qu'est-ce que je fais derrière ?» Alors, bien évidemment, il y a d'autres moyens de s'enrichir. On le sait, notamment avec la bourse ou les crypto-monnaies, etc. Mais au-delà de ça, si on reste dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce que toi, tu conseilles On sort, ok, on récupère du cash, 50k, 100k. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait <rire> Non, mais ça, c'est super intéressant ce que tu, tu évoques parce que revendre, je vais répondre à ta question mais c'est déjà par rapport à votre situation si vous voulez continuer à investir on reprend l'exemple, vous êtes entrepreneur, vous venez de monter votre boîte, vous avez euh, du patrimoine qui tourne bien, qui se loue, vous êtes juste au taquet, revendez pas, sauf si vous avez besoin de l'argent pour faire autre chose. Hein. Encore une fois, vous voulez acheter, euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi, vous avez besoin de l'argent pour votre boîte, vous faites ce que vous voulez, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent et que vous savez que cette somme-là peut être trouvée à travers la vente d'un bien, faites-le si vous le souhaitez. Par contre, si le, le, le, le projet c'est de réinvestir et que vous, vous n'avez pas la capacité d'aller voir la banque, clairement, euh, revendez pas. Donc ça, c'est la première chose. Là, tu as raison. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas une utilité bien précise... Euh, là, tout à l'heure, je parlais d'arbitrer son patrimoine dans, dans l'optique de réinvestir derrière, c'est-à-dire de regagner en gros de l'endettement et potentiellement de l'apport, voire de solder un crédit, ça peut avoir du sens de, de, de ce côté-là pour toucher des loyers pleins, mais euh, évidemment si derrière vous êtes complètement pieds et poings liés et que vous mettez 30 ou 40 000 euros sur un livret A, c'est même pas la peine quoi. Enfin voilà, ça on est bien d'accord. Sauf si après tu l'as dit aussi, et encore une fois je suis pas spécialiste, donc je vais pas aller sur ce terrain-là, mais euh, le but c'est de mettre des sommes sur euh, la bourse, peu importe, ça libre à chacun de, de voir un petit peu sa diversification d'investissement, mais... Sur la partie immobilière, c'est déjà est-ce que vous vous avez la possibilité de réendetter et qu'en fait vous n'êtes pas juste bloqué par votre taux d'endettement. Si c'est votre situation qui pose problème, réfléchissez à ça. Maintenant, pour répondre à ta question au niveau de quand revendre, alors c'est assez fluctuant par rapport au marché dans lequel on est. Évidemment, la première chose, c'est de surveiller les plus values, parce que je, je dis n'importe quoi. Si vous prenez 40 000 euros de plus value sur une petite surface que vous avez acheté 60 000, euh, faut pas être con. Il y a un moment donné, euh, combien de temps vous mettez pour empocher cet argent-là. Donc voilà. C'est le premier point. Deuxième point, bah, j'en ai déjà parlé, c'est si vous avez besoin de revendre pour pouvoir continuer à investir. Après, moi, j'aime bien toujours dire à mes clients, et je me l'applique aussi, j'aime bien dire, voilà, on fait beaucoup de meublé, LMNP, je pense que tout le monde connaît euh, euh, sur, euh, sur ta chaîne. Euh, bah, L'idée, c'est qu'on a quand même une, une optimisation fiscale qui est très intéressante. On peut ne pas payer d'impôts sur ses loyers pendant de nombreuses années. Oui. Et j'aime bien toujours dire, bah, voilà, on fait un, un, un premier point à 5 ans. On fait un deuxième point à 10 ans. Okay. C'est un petit peu ce. C'est ce, encore très généraliste, mais bon, on ne peut pas faire du cas par cas ici euh, avec, avec les gens qui nous suivent. Mais globalement, c'est voilà. On met en place les choses, on voit comment ça se passe. Globalement, si vous avez bien fait les choses, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et vous faites un premier point à 5 ans. Où est-ce que vous en êtes sur votre déficit, sur vos amortissements Est-ce que vous allez payer des impôts dans 2 ans, donc au bout de 7 ans au total Est-ce qu'il vous reste encore. Euh, vous savez que pendant 10 ans, vous n'allez pas payer Voilà. Faire un premier check, se dire. Parce que souvent, la revente souvent lié au moment où on commence à être fiscalisé sur ses loyers parce qu'on est dans un impôt qui est assez confiscatoire en France sur les loyers donc forcément bah votre investissement qui était très rentable au départ quand les impôts commencent à mêler si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est quand même assez élevée bah vous, vous vous faites assaisonner donc il faut aussi réfléchir à ça donc c'est pour ça que je dis cinq ans en général si vous avez bien fait les choses en meublé au bout de cinq ans vous payez pas encore d'impôt et puis après on se projette plus sur les 10 ans, donc c'est les deux, deux étapes que je dirais, c'est sur ces éléments-là, tout en surveillant évidemment les opportunités. Ok, bah c'était super intéressant et euh, beaucoup de contenu. Est-ce que Cédric, tu as des choses à rajouter Alors moi, j'ai pas spécialement d'autres questions, parce que c'était pour moi des sujets, enfin des questions qu'on a régulièrement sur la chaîne, okay. qu'on pose aussi euh, fréquemment. Mais est-ce que toi, tu as des, des petites choses que tu souhaites rajouter par rapport à ton expérience, euh, euh, ce que tu vois aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ou, ou peut-être, ouais, tes prévisions peut-être aussi, euh, toi, comment tu vois l'avenir de l'immobilier justement euh, sur 2022 euh... Bah, euh, moi, je suis toujours relativement positif. Alors, ça fait un peu euh, ce guerrier, un peu, de, de, un peu à l'ancienne là, qui dit ça. Mais euh, voilà. Enfin, j'ai connu des crises, prime et compagnie Je parle lié à l'immobilier, évidemment. Euh, à chaque fois, on a. Enfin voilà, ça, ça, ça se régule. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Euh, moi, je suis relativement optimiste d'une part parce que, euh, comme on le dit, le vrai gros avantage de l'investissement immobilier, c'est évidemment de pouvoir bénéficier du levier bancaire. Aujourd'hui, quand on voit les conditions, on en a parlé, il y a, des, il y a plus de difficultés qu'il y a deux ans, mais il y a deux ans, deux ans et demi, c'était exceptionnel. Toutes les planètes étaient totalement alignées, on peut pas prendre ça comme euh, comme référent pour pouvoir emprunter de l'argent. Par contre, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que l'argent coûte rien, que malgré tout quand vous répondez aux conditions les banques vous prêtent donc moi je suis relativement optimiste il y a eu des hausses de prix notamment dans certaines villes de région euh, d'ailleurs c'est plutôt intéressant de voir aussi un peu le mode de vie le télétravail on voit que beaucoup de gens quittent par exemple la région parisienne enfin il y a plein de choses qui se passent donc ça je vous invite à vraiment surveiller ça parce qu'il y a peut-être des opportunités de marché qui vont se créer maintenant aujourd'hui on est dans un marché qui est plutôt stable les loyers augmentent aussi il y a des nouvelles stratégies euh, Sébastien en parlera mieux que moi pour pouvoir aussi euh, aussi euh, investir différemment euh, il il y a plein plein de possibilités donc moi je suis relativement optimiste sur l'année à venir on le voit que même avec euh, voilà, le, le Covid qui a, qui, a, qui a mis à mal quand même beaucoup beaucoup de, de professions et, et de secteurs l'immobilier s'est très très bien comporté alors évidemment il y a eu un petit peu de open down notamment sur la courte durée haute mais tout a très très bien repris euh, le marché a, a explosé en termes de prix donc moi je suis quand même Très optimiste et j'encourage vraiment tout le monde euh, à vous pencher sur euh, l'investissement immobilier euh, sans faire voilà que ce soit même pour préparer votre retraite des petites choses comme ça il euh, y a un seul bien même dans votre vie vous aurez déjà fait plus que 80% des gens donc franchement faites-le Consultez votre banque et euh, voilà, renseignez-vous. Euh, venez sur ma chaîne YouTube jetez un œil de quoi on parle. On va en parler. <rire> Écoutez Sébastien et tout et franchement, enfin moi je suis assez optimiste euh, même si euh, il faut évidemment surveiller et adapter sa stratégie. Ok, super. bah Du coup, je vais te très belle très bon tremplin pour nous présenter un petit peu bah, ta chaîne YouTube, ce que tu fais là-dessus. On va aussi bah, l'afficher, bien entendu, en bas de cette, de cette vidéo. Puis, je la mettrai aussi dans la partie description, bien évidemment. Euh, donc, juste nous présenter ça. Et puis, justement, comment tu accompagnes des personnes qui souhaitent bah, te suivre comment, comment ça se passe ok alors, ouais, du coup, j'ai une chaîne YouTube où on parle d'investissement immobilier. Euh, du coup, euh, je vous explique brièvement un peu comment est née euh, cette chaîne YouTube. Euh, en gros, comme je vous disais, moi, j'investis depuis un bon petit moment. Euh, et c'est vrai que bah, pour des raisons de marché, euh, je, au bout d'un moment, je me suis remis à investir il y a un peu plus de 4 ans et demi. Mais euh, bah, forcément, au vu des hausses des prix en région parisienne, je me suis dit, bah, je vais aller chercher un peu de rentabilité. J'étais sur cette stratégie de rentabilité. Et, euh, et j'ai commencé à regarder un petit peu la province, euh, Poitiers, pour, euh, voilà, ne, sans rien cacher à personne et, euh, et j'ai commencé à investir là-bas dans les petites surfaces et autres puis en discutant autour de moi je me rends compte que il bah, y a pas mal de gens qui me disent mais attends ok tu connais Limo mais qu'est-ce que tu vas faire à Poitiers es, tu connais quelqu'un là-bas enfin bref mais je dis bah non je fais une analyse de marché et euh, j'ai vu que c'était une ville étudiante je prends des petites surfaces ça se loue donc ça me paraissait assez lisible probablement dû à ce que tu disais aussi tu vois le, le truc de se dire bah, je suis un peu là-dedans donc forcément peut-être un peu moins de frein que, que monsieur et madame tout le monde et, euh, et puis en discutant comme ça je me dis mais attends il y a plein de gens qui, qui se posent la question et euh, je me dis bah je vais pourquoi je documenterais pas ça quoi je me suis dit ça peut être cool de documenter Ça. Euh, alors je suis très à l'ancienne là-dessus. Moi au départ je voulais faire un blog, un truc, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça n'existait plus. Et en discutant, en discutant avec mon associé qui est, qui est beaucoup plus au fait de, de ces choses-là, il me dit non, mais mon gars, il faut faire une chaîne YouTube. Alors moi je dis ok, une chaîne YouTube, mais il y a des gens qui parlent d'immobilier sur YouTube. Il me fait ouais, va voir. Donc je suis allé voir et j'ai vu qu'en effet ça parlait vraiment d'immobilier sur YouTube et même enfin, principalement d'investissement immobilier. Ouais. Et je me suis dit putain, j'étais assez étonné. Donc du coup je me suis dit bah on va documenter ça. Donc je. Elle est née un petit peu comme ça. On a commencé à parler d'investissement, on est allé un peu sur le terrain, on a fait des visites, on a eu des petits soucis aussi avec des visites filmées qui n'ont pas trop été appréciées, donc on a arrêté. Mais voilà, et puis après, sur, partir sur de la théorie, on a fait pas mal de choses, je vous invite à, à, à aller jeter un oeil. Et, euh, et puis au fur et à mesure, bah, contacté par pas mal de gens qui voulaient investir, euh, bah, on s'est dit, bah, moi comme je le disais, j'étais sur une agence un peu classique, j'avais envie de prendre du recul pour plein de raisons. Et je me suis dit, ah, bah, ça peut être cool de, bah, de créer un service, mm -hmm. euh, clé en main où on peut, on peut voilà, gérer les quatre grandes étapes de l'investissement. Donc que ce soit la mise en place de la stratégie, la, la recherche du bien évidemment, la partie financement, la partie travaux ameublement si vous faites du meublé, et ensuite la, la partie mise en place, recherche du locataire. Et euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait les gens avaient deux grosses problématiques. Le off-market, on en a parlé, donc ils n'arrivaient pas à trouver des biens. Et, euh, L'occurrence, là dans, dans l'exemple de ma clientèle, il y a aussi le choix de la ville parce que la plupart, j'ai une grosse clientèle parisienne, c'est pas un choix, mais c'est un fait. c'est Aujourd'hui, j'ai une grosse clientèle parisienne expatriée et qui euh, ont du mal du coup à trouver, euh, bah, savoir où investir. Quoi, ils se disent, ouais, mais vers chez moi, c'est pas du tout rentable, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mmh. Et, euh, et puis, une question de temps, évidemment, bah, tout le monde a sa vie, le job et tout. Donc, ils sont, et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande là-dessus. Donc, j'ai mis en place un petit peu tout ça où euh, on s'occupe absolument de tout, de A à Z au niveau de la stratégie, le côté fiscal. On, on les accompagne sur sur cette partie-là. On est assez fier de dire que 100% de nos clients investis. Euh, ça fait un peu punchline de market, mais c'est une <rire> réalité. Et euh, moi, ce que j'aime surtout dire à mes clients, c'est euh, je vous aide à investir, mais ce que j'aime encore plus, c'est quand après, ils arrivent à investir seuls. C'est-à-dire que, je, à la fois, on fait les choses, mais en vivant les choses, bah, ils apprennent des choses. Et certains, reviennent et me disent bah ouais, j'ai envie de repartir sur un, d'autres bah, ils en ont fait un et puis euh, on se dit à bientôt et puis certains réinvestissent seuls après sur d'autres choses et font évoluer leur stratégie donc euh, par exemple euh, si vous voulez, vous êtes une personne privée, vous avez envie d'investir, vous avez pas le temps vous ne savez pas trop par, par où commencer, bah, je vous invite à, à venir me contacter sans souci pour, pour qu'on puisse discuter de, déjà de votre projet et puis voir si on peut, on peut travailler ensemble sans problème Alors du coup bah, justement comment te contacter donc euh, La chaîne YouTube c'est quoi le nom alors la, la chaîne YouTube c'est tout simple c'est Cédric Berthelon, donc euh, on, on mettra le... voilà c'est tout simple vous pouvez me retrouver sur Instagram également me, me contacter vous avez mon site Euh vous pouvez directement booker un call avec moi euh, voilà c'est sans gratuit sans engagement le call on, on discute ensemble de votre projet on met un peu d'ordre et puis on voit si on peut aller plus loin ensemble Super, eh bien, je pense qu'on va arrêter là pour l'interview, hein. je pense que c'était plutôt intéressant, j'espère que ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter à poser vos questions, à commenter dites-nous si ce petit format vous a plu si vous avez aimé euh, ce partage qu'on a pu faire aujourd'hui, n'hésitez pas bien entendu à lâcher le gros pouce bleu comme je le dis à chaque fois, parce que ça me motive, ça te motive ah, aussi bien. quand on voit les pouces bleus on se dit bon bah ça plaît, c'est cool, on les continue Si vous avez des questions, si vous, vous avez voilà, n'hésitez pas encore une fois, nous on partage notre passion aussi de pouvoir discuter d'immobilier donc voilà donc moi du coup je vais te laisser le mot de la fin je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée je te laisse le mot de la fin Cédric à très bientôt et merci encore ouais. bah merci Sébastien euh, bah écoutez encore une fois pensez au pouce et surtout à vous abonner à la chaîne de Sébastien allez à bientôt ciao ciao